Je m'appelle Gabriel Vogel, je suis artiste, peintre et musicien et depuis 2008 aux ateliers de beach derrière la cité des congrès je développe un projet de lieu d'intervention et d'expérimentation artistique. Bah, C'est un espace qui est ouvert à toute personne qui veut pratiquer une forme artistique, puisqu'on a fait des ateliers partagés pour chaque pratique artistique, théâtre, peinture, euh, cinéma, photographie euh, et autres. Donc il euh, y a des ateliers partagés, couplés à une salle de présentation publique, qui sont aux associations, personnes et collectifs euh, intérieurs et extérieurs, au lieu. Alors euh, Johanna Roland est venue le de mars 2019 faire euh, l'inauguration du nouveau atelier de Beach parce qu'il y a eu des travaux de fait à hauteur de 410 000 euros d'après la page euh, du nom de Passion puisque nous on n'a pas eu l'occasion de voir euh, le détail des factures. Dans le même temps, elle a euh, ordonné l'extension de la Cité des Congrès qui implique de raser les trois derniers bâtiments du Champ de Mars, euh, à savoir euh, l'Europecar, euh, l'Atelier Magellan et les ateliers de Beach à horizon 2022. Il faut savoir quand même que la ville de Nantes euh, n'a pas prévu de jeter les artistes des ateliers de Beach euh, dehors euh, comme ça. Parce qu'en fait ils ont un, un projet de friche au quartier Millinette qui n'est pas notre projet initial. Donc euh, les artistes des ateliers de Beach devraient déménager au, dans un autre quartier. Mais en attendant, moi je suis attaché au quartier des Olivettes, c'est un quartier euh, artistique qui a une singularité euh, voilà, assez forte et, et je ne suis pas du tout d'accord pour que euh, Fasse partir les artistes de ce quartier sous aucun enfin, qu prétexte que ce soit. Ça m'est arrivé de croiser des habitants qui habitent juste à côté rue de Beach, euh, les gens ne sont pas au courant. Euh, le nom Ronan de Champ-de-Mars, euh, a priori, euh, ça n'a pas du tout été discuté à, dans le quartier des Olivettes, puisqu'il n'y a aucun habitant qui est au courant. Donc je ne sais pas si Johanna Roland et Sinon de Métropole ont déjà prévu, euh, pour le cas où elle serait réélue, de renommer le quartier euh, Madeleine Champ-de-Mars en quartier Ronan de Champ-de-Mars, mais ce serait peut-être un peu honnête de le dire si c'est le cas. Bah moi un, je propose un autre projet, c'est le projet de Cité des Arts Madeleine-Champ-de-Mars qui permettrait de préserver les trois derniers bâtiments du Champ-de-Mars et qui permettrait aussi de protéger euh, en fait, tous les lieux artistiques du quartier Madeleine-Champ-de-Mars à savoir le TNT, le Théâtre du Sphinx, Pollen, la Maison des Rasta, les ateliers de Beach, euh, l'atelier Magellan et d'autres. Bah, Nantes en commun fait partie des trois partis politiques qui défendent les ateliers de beach. Nantes en commun qui a eu la gentillesse de venir ici. Et faire ces ateliers comme vous avez fait dans peut-être pas tous les quartiers mais beaucoup de quartiers de Nantes. et Vous avez fait euh, vous de la politique à l'endroit à mon avis puisque vous, déjà vous allez voir les gens. Et puis après bah, vous essayez de vous poser les bonnes questions pour essayer de faire avancer les problèmes.